C pour Bien quoi. sûr c'est sur ma... Ma dun oh, mais mec déjà tu dev... On devrait être content parce que dun contre un dun dun ça c'est c'est rare et ça cool. non oh, mais c'est pas possible Ok. Ok, a switcher. Oh, oh, oh, oh <rire> Je l'ai saoulé. Il sait ce que tu ressens. Ah oh ouais. Ah non, mais non, mais euh, franchement, tu devrais avoir du respect parce que Billy, on le voit pas souvent et en plus, c'est super dur à jouer. Du Ouais, parce que t'as pas quoi. Ah ça Bah du coup, je sais pas. <rire> yes. <rire> Ah, tu vois le totem? Euh... Ah, ouais, ah je suis ouais, là. Je fais bah, un gène, moi, je suis à 30%. Oh, je suis à 32%. Oh. Rien que quand tu me dis ça, déjà, je sais que tu racontes des conneries. <rire> T'as si peu d'estime pour euh, notre relation? Ah, pas Répond pas, réponds plus tard, réponds plus tard, on va sauver les gens, réponds plus tard. C'est que je sais que... Réponds plus tard ah, réponds plus tard, t'as vu comme... <rire> t'as vu comme il assume pas T'as vu comme il assume pas Bah que j'assume pas, c'est que... Toi t'assumes pas. Le jour où t'assumeras quelque chose d'ailleurs... Euh... Ben j'assume que... Oh non, non, surtout, euh, cave, répa... oh non Elle a pas Rikov. Non mais surtout... C'est cave quoi. Elle a pas Rikov mec. Je suis en train de me faire chase à côté de... Ok, je vais aller sauver l'autre. Allez Ok non, fais pas ça, fais pas ça Pourquoi on est obligé de sauver les P.U. en boucle comme ça aussi, là Non, me tue pas Non, me tue pas, que... non mais... Non mais c'est pas mal Allez. Ok. Oh là là, ce oh Non Oh ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, je, je l'ai tenu, générateur. Oh. T'as pris la lampe hein oh T'as vu <rire> ouais. <Pousse. rire> ouais. Ouais bah.. Je suis.. Snake Snake Snake J'ai tellement, tellement cru que j'avais. J'ai tellement cru que j'avais fait mon. mon. mon... J'ai autrement cru personne. que j'étais oh pas goled a... oh <rire> Mais non Et la dernière Mais non Mais qu'est-ce qu'elle fait Ah, je suis choqué oh, putain Je suis choqué de nous autres Non mais là on joue avec des vrais PU là. Ah, des pas des vrai, vrais, bien euh... sûr, des faux ça aurait été Ça aurait dommage. J'arrive J'arrive Oh, j'avais tellement cru que j'étais caché et qu'il allait pas me trouver! Ça aurait été trop ah. drôle, hein. ça aurait été trop drôle. Ouais? Oh Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, te plaît, te plaît non, non Non, non, non, non, Lève oh. non, non, non, non, non, non, non! Oh non! Oh non! Oh non, faut pas, on peut pas terminer là-dessus, hein, on peut pas terminer là-dessus, c'est pas possible. Si! Oh non, on peut pas! Si! Oh, je viens de passer en P3 là. Oh là là! Bien, Oh, oh Fol <soughis> <rire> Non non non non non non non non non non non <rire> oh non non non non non non non non non non mais le il a oh. Ouh joli ça Attends je vais snack. snake snake snake non non non reste pas là reste Fille, file, file. Toi, fil, en... fil fil fil Va-t'en, va attends va attends toi t'es en File file file Oui Telle oh, ombre pire. file dans la nuit Zidala se qui Il est un oui J'ai un léopard qui sourit Eh oui c'est moi Non, non, il slug là Non, il slug pas, il m'a pas trouvé parce que j'étais trop bien dissimulé. Mais... Ok, ok, ok, je me soigne, j'arrive à temps Ouais, pas de problème Prends le temps Oh là là, quel enfer, mais en plus, attends, partout où je vais j'entends des générateurs qui sont à 80% là Ouais, <rire> t'as 8 générateurs à 95% non, non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ouh Allez, vas-y, steak. Le steak. <rire> <rire> je suis... Ninja pompe à essence. Non. Hey, je m'en fous, hein, moi je... Oh euh, non. On a 5 générateurs à faire à deux, là Attends, mais... Et l'autre il abandonne Ah bah euh, non mais il était, il était foutu hein Il était foutu il a, il a pas abandonné, il était foutu Il était foutu parce qu'il était nul Oui bah ça c'est sûr mais... <rire> oh Revenons dans le jeu Gros dans les fesses Une euh, enfile dans la nuit, c'est l'assassin qui surgit. Il me oui, oui, oui, oui, oui. Une dou oui, oui, dou dou Je m'en fous, je balance tout. Hein. Allez, allez, ah, allez. mon gars! Vas-y, euh... fais ta plaisir. La map, c'est ma map. Hein. Là, je balance tout ce que j'ai. Ouais, Écoute-moi, je vais continuer à, à visiter. Putain il a... <rire> j'ai envie de pleurer. Il a la tronçonneuse qui continue tout droit après la vente... Oh non. Ah ouais je l'ai remarqué tout à l'heure. Non c'est ça J'ai. Oh non non. non Tu vas pas faire ce que je pense que tu vas faire là Tu m'as trahi Il est toujours derrière mes fesses Ah, je suis oh le Ok, ok, ok, ok, ok. Oh. Ouais. Oh. Oh. Oh. Oh. Quand tu viens vers sur le camion... Ouh oh. <rire> C'est du gospel pur. Il n'y a plus de palette. Attends attends, attends, attends, attends. Si j'en ai vu une fois, c'était en 75. Je suis à 40% de moteur. Wouhou attends. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe <tousse> J'en peux plus! J'en peux plus! Au secours! J'en peux plus! <rires> J'en peux plus! <rires> Je <peux> <rires> et suis et noyé de sueur, les gars! Je suis noyé de sueur! <rires> <rires> Hé! Hey, mais t'as même pas fait un jeu Je l'avais quasiment fini! Mais non, tu te fous de moi là Tu faisais rien du tout Tu te touchais à Stico là C'est pas possible J'ai couru pendant 58 ans, t'as rien fait mec Bien sûr que si Mais non, t'as rien foutu Arrête. Non je veux des témoins, il a rien foutu Mais oh, regarde en plus <rire> Non mais vraiment. toi Allez, <rire> c'est bon. Non mais vraiment, là, non mais là c'est le divorce, hein. Demain j'envoie les papiers, tout ça, c'est bon, c'est terminé. C'est fini, Bernard, c'est fini. <rire> c'est fini. Non, t'as rien foutu. T'as rien foutu. Chi, je vais à chercher. <rire> je t'ai dit que j'étais à. J'ai réparé un moteur. Mais que dalle, j'ai quasiment. Rien foutu. Il était à. Mec, j'ai craqué un gros, gros 45%. Non, mais mec, tu sais, mec, j'ai tué. C'était. C'était un con. Gros... J'ai perdu ah, 58 58 mal de flotte. J'ai perdu 58 de flotte à courir, mon gars. <rire> mais t'as pas C'est bientôt l'hiver, c'est conseillé. Conseil. Oh, ouais, d'accord, ouais, d'accord. <rire> non mais c'est un escroc total c'est. Non mais il a rien fait, je, je veux savoir Écoute, écoute, quel... écoute écoute écoute écoute écoute Prends le pas mal mais t'as raison On peut pas rester là dessus <musique>